Hospitalité, puisque tu as fait l'effort de nous mettre au soleil pendant trois jours. <rire> que je suis <rire> <rire> sois... pas, pas trop perdu. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <'il y a dada> Olivier, d'abord merci d'être venu à ma rencontre. Passer ces trois jours-là. Et on a bien rigolé en même temps. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en une minute Parce que toi, tu es, comme on dit, dans la bière Ouais, dans voilà. la bière. Je suis caviste, importateur de bière belge. Ouais. Euh, donc, j'ai un, une cave à bière qui fait aussi une partie dégustation qui glisse doucement vers le bas, en fait, ouais. avec quelques bières, quelques bières pression. Et euh, ben, suite aux derniers événements, en fait, il faut, vu qu'on n'a pas le droit de travailler, il faut trouver des choses pour se, se réinventer euh, en permanence. Donc, euh, j'ai commencé à m'orienter vers la brasserie, ouais. avec euh, un, petit, un petit travail à la plancha et tout. Et comme par chez nous, on n'a pas de crépier, on n'a personne qui fait ça, et ben, qu'il faut trouver des choses que personne ne fait. Donc voilà, je suis venu suivre une formation parce que j'ai essayé par moi-même et euh, voilà, c'est quand même, il y a un tournement à prendre, il y a un métier, donc c'est pour ça qu'il ouais. y a des gens comme toi. Et donc voilà, je suis venu poursuivre ça et pour essayer d'agrandir un peu mon éventail. D'accord. Et donc au bout de ces trois jours, tu retiens quoi de, mis à part que pas de crier, vive la Bretagne libre C'est Qu'est-ce que tu... Tout, je... tout à fait sérieusement, est-ce Est que, tu, tu... Est -ce non, que je... tu voulais trouver, tu l'as trouvé Oui, je l'ai trouvé. En plus, euh, j'ai remarqué une chose, c'est que tu avais un vrai sens de l'hospitalité, puisque tu as fait l'effort de nous mettre le soleil pendant trois jours, pour ne pas que je sois trop, trop dépaysé. Et, euh, non, non, après, euh, non, voilà, euh, parce que c'est bien joli s'entraîner à la maison avec des tutos qu'on a sur Internet, mais bon, on n'a jamais les vraies recettes, on n'a jamais les vraies astuces. Et, euh, et au final, à un moment donné, euh, on finit par faire de la merde. Donc autant ouais. aller directement à l'essentiel, euh, s'adresser à quelqu'un qui connaît que c'est son métier, au moins on a les bons gestes de suite et puis ça permet de, de travailler correctement quoi. Et comment tu vois appliquer ça là, dans ton univers d'aujourd'hui Parce que tu es très spécialisé, donc, comme tu l'as dit, sur la bière belge, hein, ça j'ai voilà. bien retenu. Et, et donc, c'est comment tu veux marier des, avec des, des petits événements Comment tu imagines le à la carte Marier avec des petits événements, euh, le jour où on pourra travailler normalement, pourquoi pas avoir une carte. Hein. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, euh, l'avantage de la crêpe en fait, c'est que ça va pouvoir aussi m'ouvrir beaucoup de portes sur le, euh, tout ce qu'elle a à emporter. Ouais. Et puis, euh, et puis surtout, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit quand même que c'est inépuisable. On peut aller dans, tout, dans toutes les directions qu'on veut avec la crêpe, euh, ouais. avec, euh, avec un savoir-faire de départ, une bonne base et, et un peu d'imagination. Euh, voilà. ouais. on... Mais une fois de plus, savoir se limiter, parce qu'on peut vite se barrer dans tous les sens. C'est ce qui va être le plus dur ouais. maintenant, d'arriver à rester sur des choses simples et bonnes surtout. Après, ouais. voilà, on va rester sur le... Enfin, sur, moi, sur mon état d'esprit que j'ai actuellement, c'est euh, un bon choix de produits ouais. euh, Pas avoir une carte avec 50 plats, ça ne sert à rien. Euh, moi, actuellement, j'ai 4 plats à la carte et je sélectionne le produit pour avoir quelque chose de bon. Et voilà, avoir du bon, du prix raisonnable, une assiette pleine ouais. et, puis, euh, et puis de la bonne humeur et puis surtout envie de le faire. Quoi. Ouais. Euh, je pense que c'est l'essentiel. Faut... Moi, moi je, je le défends tout le temps à travers les vidéos, je le dis tout le temps, je pense qu'il faut être... Euh à la fois basique et un petit peu surprendre les gens quoi. on l'a bien vu qu'on peut faire des choses extraordinaires avec très peu de choses en fait euh, donc après sur la, la pratique aujourd'hui, la pratique des crêpes, des galettes en gros le travail autour d'un c'est est-ce euh, que tu, maintenant tu te sens à l'aise ouais, euh, ouais ça va mieux ça va beaucoup ouais. mieux en plus euh, ça impose un certain rythme Ouais. Euh, qui qui au final me va bien donc après il y a encore beaucoup de travail derrière mais euh, mais voilà c'est c'est c'est quelque chose où c'est qu'il faut pas s'endormir devant et, ouais. euh, et moi c'est quelque chose que j'aime bien et puis voilà après on s'aperçoit que l'avantage aujourd'hui c'est que les recettes de crêpes il y a autant de recettes différentes que, que de mecs qui font des crêpes. Donc ouais. euh, c'est pour ça que c'est quand même bien d'aller vers un professionnel pour avoir des bases. Non, autrement ça n'empêche a... pas après de, de s'arranger comme on veut, si on veut parfumer un peu plus ou moins, ou machin, mm -hmm. mais, mais au moins avoir des, des bonnes bases solides pour pouvoir travailler correctement et, et pas faire du bricolage et de la merde. Mais tu peux aussi, bah oui, c'est ce que j'allais te proposer, parce que qu'il y a, y, a y a des poudres toutes faites, tu mets de l'eau dedans et ça marche. Oui, ben bah oui. Bah ben non <rire> ben, si, si. si, non mais après, vrai, je dire, moi je ne peux pas dire euh, oui, non, machin, chacun fait comme ouais. il veut. Après, moi j'ai une démarche aujourd'hui où c'est que je vais moi-même chercher ma bière en Belgique pour, ouais, pour amener des bons produits. Euh, si je fais en sorte que les gens qui viennent chez moi boivent de la bonne bière, ouais. ce n'est pas pour leur filer à manger de la merde à côté. Je veux dire, à un moment donné, quand, es dans le, quand, tu, quand tu veux du bon, tu restes dans cette, euh, il faut, faut rester cohérent avec ce qu'on fait. Ou quand on fait quelque chose, quoi qu'il en soit, il faut qu'on qu reste cohérent avec le, ouais. le projet et ce qu'on met en place, quoi. Parce que ça. si tu fais euh, si tu fais du bon, tu fais du bon. Si tu fais du gastro, tu fais du gastro. Si tu fais si tu veux faire de la merde, eh ben tu fais du kebab, euh, de la merde. <rire> D'accord. Bon, en tout cas, moi, je je vais te remercier d'abord euh, de m'avoir fait confiance parce que en fait, ça s'est déclenché très vite. Hein, euh. Tu as, as, as profité d'un désistement, etc. Donc c'est très bien, tu as été hyper réactif. Et puis, te remercier d'avoir partagé euh, euh, avec enthousiasme ces trois jours, parce qu'on a aussi bien rigolé. Euh, on s'est raconté des fadaises, donc c'était très bien, mais on a bien avancé aussi. En tout cas, merci de ton passage et merci puis à, toi. à te revoir. Merci à toi et à oui, voilà, euh, il, il dit n'importe quoi. Alors, il va, il va finir quand même, ce qu'il me l'avait promis. Non, Alors, non. Il avait enlevé son masque, mais non. on est à 2 mètres de truc. Non. Et il va le dire. Non. Si, dis-le. Tout le monde t'écoute. Vive l'Occitanie libre. <rire> il a un dyslexique qui voulait dire Bretagne libre. <rire> Allez, salut. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir.